Alors moi je suis très très heureuse euh, depuis 25 ans, j'accompagne des personnes, donc je suis thérapeute de l'âme, hein, entre autres. Hein. Euh, et vraiment je suis passionnée par la vie, par, passionnée par le fait d'aider des gens à retrouver et remanifester leur énergie vitale, leurs dons et leurs talents. D'ailleurs mon site c'est mmh. révélécétalents.com et vous voyez il y a deux tableaux là derrière moi que j'ai fait, c'est parmi d'autres aussi et je n'ai jamais appris à peindre, et, et en fait pour moi la vie est un don de la création, un don de la nature qui est faite pour nous permettre de nous accomplir dans cette vie-ci. Alors donc depuis 25 ans j'ai beaucoup appris de moi-même, j'ai beaucoup appris de, des autres personnes que, que j'accompagne et que je prends plaisir vraiment à accompagner, euh, j'ai animé de nombreux ateliers sur différents thèmes, euh, Dont révéler ses dons et ses talents, se libérer des empreintes matriciennes, euh, le lien mère-fille, comment l'harmoniser. Euh, Marie-Madeleine, <rire> très en lien avec Marie-Madeleine, oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Je l'ai mis ici. Alors, mon arbre de vie karmique, euh, libération et reprogrammation d'éléments de vie par le journal créatif aussi comment se entrer en lien avec son âme, euh, aller voir dans ses contrats d'incarnation, savoir un petit peu quelle est notre mission de vie, même si notre mission de vie, pour toutes et tous, toutes les personnes qui sont incarnées sur cette terre, c'est vraiment d'être dans un rayonnement d'amour. Et pour rayonner cet amour solaire, eh c'est important d'aller voir à l'intérieur de vous, ce qui, de, de nous, ce qui nous anime au plus profond, et d'entrer en lien avec nous-mêmes, M'AIME. Et donc j'ai aussi écrit un livre, Conversation avec mon âme, je l'ai écrit en deux jours de temps, mon langage des oiseaux, et je ne savais pas à ce moment-là ce qu'était le langage des oiseaux. Et j'ai aussi créé un jeu de cartes, un premier jeu de cartes, hein, j'en ai d'autres en cours, <rire> qui s'appelle Le féminin originel. Alors je vais vous montrer quelque chose pour moi qui est vraiment le, la base de, de ma pratique, c'est ce que j'ai dessiné. Voilà, donc j'ai dessiné voilà, un bébé dans un ventre blanc. Pourquoi Donc c'est cette matrice par laquelle nous sommes toutes et tous passés. Donc la, la femme qui porte le monde, la femme dans son caractère sacré, dans son sacre homme. Et j'ai compris qu'en fait, quand ce bébé est dans ce ventre, eh bien il est comme une éponge. Il va épouser, éponger toutes les pensées, toutes les émotions et tous les comportements de cette maman ainsi que de son environnement. Et donc, quand on sort du ventre, hein, quand on est à l'air, en passant de l'eau à l'air, eh bien, tous ces euh, enregistrements, on va dire euh, maternels, paternels, généalogiques, eh bien, apparaissent dans notre aura. Alors, ils apparaissent à partir du moment où on va voir quelle est l'origine d'une de nos blessures Quelle est l'origine d'un non-amour D'un manque de valeur euh, D'un manque d'identité D'un manque de « je n'arrive pas à prendre ma place », etc. Tout ça, c'est en, en, en fonctionnement de, de poupées gigognes. C'est-à-dire que les personnes qui sont adultes, elles ont l'apparence d'adultes, mais à l'intérieur d'elles, il y a de multiples poupées gigognes dans le temps. Et donc, ce n'est pas moi aujourd'hui... Qui est cette peur C'est cet embryon ou ce bébé à l'intérieur de moi. Et c'est important de le savoir. C'est important d'en avoir conscience. Donc c'est invisible parce que c'est dans notre aura. Et en même temps, tout ce qui se passe dans le ventre, c'est aussi issu des mémoires, donc à la fois généalogiques que l'on porte, que l'on imite par, et on, on se limite par imitation, et les mémoires karmiques des anciennes vies. Donc, j'ai vraiment à cœur, moi, d'accompagner toutes ces personnes. J'ai animé de très nombreux ateliers et ça va jusqu'à des guérisons, entre guérisons. Hein. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme ici, mais c'est vraiment euh, des, des soulagements très, très profonds, à la fois mentaux, émotionnels et physiques. Donc, ça, c'est le psychosomatique. Donc, tout ce, que la maman, ce à quoi la maman pense, le bébé... Euh, il a ce qu'on appelle les grands organes d'essence. Et donc, il capte tout, il ressent tout. J'allais dire, il est clairvoyant, clair-sentant, clairvoyant. Et quelque part, les personnes qui font un travail sur elles, en fait, elles recherchent à retrouver cet état-là, c'est-à-dire de, de se relier à une conscience de plus en plus large. Et euh, en se libérant, donc en purifiant notre canal pranique, Hein, là, le pranique, c'est vertical, donc ça passe par toute la colonne vertébrale. Ça nous relie au soleil central et au centre de la Terre. Et puis en purifiant ce canal, le tube pranique, et bien de plus en plus, chaque personne va un peu monter d'un étage, monter en vibration et euh, va capter, euh, télésympathiser, souvent je dis, euh, recevoir des informations et élargir son champ de conscience pour peu à peu se relier, alors il y a un champ unitaire de conscience quantique qui permet d'aller de plus en plus au-delà en, en déchirant des voiles de, de ce qui nous enfermait dans cette matrice et déplacer sa conscience de plus en plus haut pour euh, capter des informations, ressentir, faire monter sa vibration et c'est en allant justement vers ses peurs, vers ses doutes, vers ses manques de confiance, euh, ses regrets, ses difficultés de vie, etc. C'est comme ça qu'on en grandit, on en avance, un peu comme à l'école en fait, on est élève de la vie. Et, et c'est ce qui fait que ça nous permet de retrouver à l'intérieur de nous vraiment cette source d'amour, cette origine d'amour dont nous sommes toutes et tous issus. Donc... Nous ne sommes pas des êtres terrestres incarnés pour être vers cette spiritualité, non, nous sommes des êtres spirituels incarnés et pour amener cette unité, cette source intérieure sur la terre en fait, et nous relier les uns avec les autres, euh, sachant qu aussi que tout est projection. Nous projetons tout le temps qui nous sommes, et au plus. Euh, chaque personne va vers elle-même, au plus elle, elle va identifier quelles sont les projections qui sont faites sur elle, comme un projecteur avec un film. Et donc, en étant de plus en plus observateur de sa vie, eh bien, ça va permettre de prendre du recul et de retrouver un confort à bien-être intérieur sans ne plus se laisser influencer ou sans ne plus se laisser perturber par l'extérieur et vraiment retrouver la paix à l'intérieur de soi, une harmonie intérieure entre son principe féminin, son principe masculin. Et tout ça, c'est en lien avec ces purifications dans ce tube pranique et dans notre aura. Euh, en appelant tout le temps aussi notre âme, en appelant les guides de lumière et, et vraiment c'est un travail très en profondeur, c'est passionnant parce que au plus je, hein, je ne peux parler que de moi, et je parle d'autres personnes bien évidemment, au plus je suis connecté à mon « je suis », à mon âme, à mon être, au plus je vais avoir accès à cet esprit de vérité et au plus je vais me sentir en, en harmonie intérieure. Et je vais à la fois être en détachement de tout ce qui m'est projeté euh, en, en me libérant de tous les élastiques qui sont comme des cordons ombilicaux en fait que j'ai dans le dos et qui, qui font que ben, j'avance vers des ouvertures, vers la vie, vers, vers d'autres personnes. Et en même temps, je suis retenue par moment par ces élastiques, ces cordons ombilicaux qui sont des réactivations de ce qui s'est passé dans le ventre en fait. <rire> Voilà, j'ai dit globalement en fait ce qui, ce qui se passe et c'est passionnant en fait. Je confirme. <rire> voilà. Voilà. Donc c'est. Pour l'instant, c'est ce que j'ai à exprimer par rapport à, à ce qui m'anime, mais.. Et, et à ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, alors c'est un parcours aussi où j'ai vécu trois licenciements économiques et, et il y a 25 ans c'était le dernier et là je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant Et j'ai compris que c'est grâce aussi à, à, à ces événements qui peuvent paraître, ou qui ont pu être vécues comme des épreuves, et bien ces, ces épreuves sont là pour nous donner la preuve de nos forces et de nos faiblesses. Et donc c'est se relier de plus en plus, non pas au petit moi, hein, moi, moi, moi, l'ego, le jeu, euh, non c'est se relier au soi, à l'univers, qui fait en sorte que je vis des expériences qui vont me permettre de de m'accomplir, d'avancer, de réaliser mon dharma et de, de trouver quelle est ma mission de vie de manière plus précise, savoir si je suis plus dans tout ce qui est kinesthésique, kinesthésique gustatif, euh, olfactif, euh, visuel, auditif. Et donc c'est euh, quel support mon âme euh, va m'inviter à suivre, à vivre pour me permettre donc d'apprendre de, de moi-même d'être au service d'elle même d'être au service de la source et, et c'est indispensable de purifier tout ça d'abord purifier ensuite identifier et, et c'est important de savoir aussi enfin j'ai pris conscience que euh, qui est ce qui a inventé l'ordinateur c'est l'homme et donc c'est aussi une projection de ce qu'il a à l'intérieur de lui et donc cet ordinateur qu'on qu a là en face de nous et eh bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur de, de nous aussi et donc, euh, par écran-miroir, euh, ce que je vois devant moi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et, et donc, je vais aussi pouvoir aller voir quels sont les virus informatiques de mon programme de vie. Euh, qui m'empêche de, de m'accomplir, d'avancer et d'avoir euh, foi en qui je suis et en ce que j'ai à faire. Et donc je peux aller voir le, la première empreinte par exemple dans, dans le ventre, hein, la première empreinte d'incarnation dans cette matrice, c'est la culpabilité. Pourquoi Parce que, alors maintenant ça commence à changer, mais euh, avant les parents ne me disaient pas, ben voilà je t'accueille dans mon ventre, euh, tu es là euh, dans ce ventre qui va grandir, il va te, tu vas prendre de plus en plus ta place, il est souple, il va s'arranger dire, etc. Et, et donc, euh, la plupart des personnes, pour l'instant, elles se sentent coupables d'être dans un vent parce qu'on ne leur a pas dit « oui, je t'accueille dans cette incarnation et j'en suis très heureuse », etc. C'est tout ça en fait, passer par toutes ces empreintes-là qui font que euh, ce n'est pas moi adulte qui ai ces difficultés de vie, c'est relié vraiment à cette matrice. Et donc, la diviniser dans divin, il y a à la fois divisé et un. Diviniser, c'est amener cet, euh, cet éclairage par de la lumière qui, qui va venir purifier ce ventre et qui va faire en sorte que le bébé va, par d'autres nouvelles informations qu'on va lui apporter pendant les soins, euh, il va prendre sa place, euh, on va lui parler, on va faire en sorte que le bébé déplace sa conscience de l'intérieur du ventre à l'extérieur et on va faire en sorte de reprogrammer, c'est-à-dire d'inviter de, de, cette maman à aller parler à ce bébé, à placer ses mains sur son ventre, à, à se relier de cœur à cœur, à se relier d'âme à main, et faire en sorte que la personne, de ce fait-là, quand elle va se voir reprendre sa place, par exemple, dans le ventre, eh bien, ça va changer dans son aura, ça va la réinformer de nouveaux champs d'information et donc de nouvelles vibrations qui vont lui permettre de s'expanser. Et donc, au fur et à mesure de cette pratique, c'est vraiment... Euh, des expansions de conscience, des expansions auriques, après avoir purifié, après avoir identifié l'origine d'une difficulté de vie, hein, que ce soit personnelle, professionnelle, relationnelle, etc. Et, et se reprogrammer tout comme un ordinateur. Donc il y a le film de la vie et on va aller couper cette partie du film qui a été entre guillemets « mal jouée » pour la remplacer par un autre film de vie. C'est important de savoir que, que c'est possible de le faire, et moi, ça fait 25 ans que je pratique tout ça. Et donc, au fur et à mesure, comme, au fur et à mesure que moi je pratique, eh bien, au fur et à mesure, je, je capte aussi de plus en plus d'informations qui, qui sont de plus en plus lointaines dans, dans mes champs et, et je me surprends de plus en plus euh, à ressentir à distance ce qui se passe, à, à, à accueillir en fait, tout ce qui se passe. Je, je fais aussi des ateliers sur l'ouverture du troisième œil. Et en fait, j'apprends au fur et à mesure de ce que je pratique dans les ateliers ou dans les soins. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, par exemple, on me montre des clés d'angle qui arrivent des plans subtils et qui viennent agir sur les gens, et qui entrent dans, au niveau de la glande pinéale, euh, Et c'est tout le temps, tout le temps un bonheur, parce que les personnes ressortent avec plus d'amour encore, et, et c'est merveilleux, quoi. <rire> et je pense que tout ce qu'on a à attendre de la vie, c'est ça, en fait. <rire> voilà, donc c'est de ressentir ces vibrations, d'être dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'amour, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Souvent je parle de valeur solaire. Le soleil, il, il réchauffe le cœur de tout le monde, en fait, sur la planète et, et dans toutes les planètes. Et, et il fait pas de différence entre la taille, la grandeur... Euh, euh, le temps, etc. Il réchauffe, il réchauffe, il réchauffe. Et, et en fait, pour moi, en fait, euh, comme on le voit dans les papyrus égyptiens, au bout du rayon solaire, il y a cette clé d'encre bien souvent. La, la clé d'encre, c'est la clé de vie. Et donc, c'est le retour à euh, la réincarnation et euh, faire en sorte que tout ça, ça se renouvelle, ça se recycle. Et donc, on est tout le temps en renouvellement. Et au plus, je vais euh, briller comme ce soleil, rayonner. Réchauffer, éclairer, et eh bien au plus je vais envoyer tout cela à l'extérieur de moi, qui que soit avec moi, quel que soit où je suis, euh, quelle que soit euh, la façon dont je me relie avec d'autres personnes, au plus je vais me solariser, et eh bien au plus je vais pouvoir aider, et au plus je vais envoyer cet amour. C'est beau, c'est magnifique. C'est assez la, la nature. Avec le soleil. Mmh, Allez, mmh. Oui, on est, on est, on est vibration, on est lumière, c'est ça. Oui. Alors, je, voudrais, je, je voulais juste inviter nos auditeurs à, à poser leurs questions, s'ils en ont, parce que c'est réellement passionnant ce que tu es oui. en train de... De nous partager euh, ce soir, merci, euh, merci Marie-Pierre. Oui, j'ai de nombreux exemples, hein, <rire> vraiment, qui vont vraiment jusqu'au à l'aspect physique. Euh, alors quelquefois je donne cet exemple-là une femme qui était venue me voir et en fait ça faisait deux ans, elle avait très mal au genou et elle savait plus comment s'en sortir, donc elle avait vu pas mal de personnes hein, pour s'en sortir et puis euh, s'est retrouvée donc en, en reliance karmique. Euh, amérindienne en train d'accoucher pendant des heures et des heures, euh, accroupie. Et en fait, quand elle est ressortie, hein, elle n'avait plus mal aux genoux du tout. Euh, un autre exemple, une, une femme qui était venue, elle avait beaucoup de, de problèmes, de difficultés de, de, relationnelles avec sa, sa mère. Et en fait, elle s'est retrouvée en période du Moyen-Âge où euh, les rôles étaient inversés. Donc, elle était enceinte de sa mère et elle l'avait fait partir en fait. Et donc, euh, le lien était resté ainsi, elle savait pas pourquoi sa mère lui en voulait, et en fait, on a résolu tout ça, et après, les liens ont été beaucoup mieux beaucoup mieux vécus en fait. Et c'est ça, c'est toutes ces informations qu'on ne connaît pas tant qu'on n'y est pas allé. Ça fait partie des mystères de la vie, des mystères de l'au-delà, et, et tant qu'on ne va pas chercher l'origine de ce qui nous c'est difficile de nous animer par cet élan de vie, d'être bien, d'être en harmonie intérieure, et eh bien euh, ça reste des grands points d'interrogation et donc c'est important de savoir que toutes les réponses, on les a à l'intérieur de nous et, et c'est ça qui est beau, c'est formidable <rire> notre corps parle, hein il ne veut pas mentir hein <rire> oui c'est sûr <rire> bon. Pourquoi, euh, pourquoi parfois on va, on va bloquer, euh, tu sais, pourquoi on, aura, on va avoir des, des, des résistances et, et on a envie d'y aller, mais, mais en même temps, euh, voilà, on n'a pas envie d'ouvrir la porte, on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de comprendre, euh, pourquoi <rire> bah C'est la peur, <rire> c'est la peur en fait, c'est comme si j'arrive dans une maison, je vais visiter euh, trois pièces, il y en a dix, et ben, la quatrième, oui mais il fait noir il fait plus noir, là, il n'y a pas de lampe, donc euh, comment je vais faire en fait Alors c'est pareil ça, ça peut être en reliance avec ce bébé qui a, par exemple une personne qui est adulte, qui a peur du noir c'est simple hein, comme exemple Eh bien une des origines ça peut être, elle va retourner dans le ventre et la maman est entourée de noir, donc le bébé il, il, dans le noir, et il ne sait pas de où ça vient, on lui explique rien, et en fait la euh, ma maman est en train de vivre un deuil, elle est un en, par exemple, tu vois, et donc la personne va identifier l'origine de cette peur du noir, et donc ah mais oui c'est moi, c'est ce bébé qui est là, qui a peur. Et donc bien souvent c'est ça, c'est, euh, moi je dis aux gens, allez voir votre peur, parce que c'est ce qui va vous permettre de, de passer un, un cap supplémentaire, et, et qui va vous permettre d'ouvrir... Des œillères qui étaient présentes en vous parce que vous n'aviez pas la connaissance de, de vous euh, à ce niveau-là, en fait, au niveau inconscient. Inconscient, ça peut s'écrire en deux mots, hein, c'est pareil. Il euh, y a l'un et il y a le conscient. Donc, euh, quand on place un œil de russe au-dessus de soi, au-dessus de sa vie, on voit le passé, le dérusse voit le passé, le présent et le futur. Et donc, euh, bien sûr, il peut y avoir des regrets par rapport à ce qui a été vécu, des expériences de vie qui ont été difficiles, des décisions. Euh, euh, de se dire bah tiens j'aurais pas dû faire ça etc l'important c'est quoi c'est pas de se juger, le jugement c'est euh, d'avoir un discernement et de se dire bah, voilà comment je reconstruis ma vie maintenant, comment j'en grandis et, et comment j'amène du levain à, à qui je suis par rapport à, à la vie et, et, et c'est toujours pareil ces, ces épreuves elles sont là pour nous faire grandir et, et elles, nous, elles nous donnent la preuve de toutes nos forces aussi sinon on ne les vivrait pas et donc, c'est aussi cette reliance de plus en plus élevée, en fait. Ça me fait penser à ma première conférence où euh, euh, je me suis dit, tiens, j'étais en route, en voiture, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme, comme question Et en fait, je pose la question à l'univers, et au même moment, il y a une voiture qui me doule, et je vois ADN, et en fait, on m'avait posé une question sur l'ADN, quoi. <rire> donc, euh, aujourd'hui, on a quelques brins ADN, mais en fait, dans le tissu quantique, Pardon, qui est déjà formé dans le futur, on en a beaucoup plus. Et, et donc on peut aussi aller dans ce champ quantique du futur pour le ramener au présent, et ça aide aussi les personnes en fait à être plus dans de la sécurité, euh, dans, dans un bien-être, et ouais, dans une sécurité intérieure en fait. Parce que toutes et tous ici, on est accompli quelque part ailleurs, dans un autre endroit dans l'univers, et, et dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, il y a des personnes qui étudient, il y a des personnes qui, qui enseignent. Euh, on a tous des rôles à la fois ici sur Terre et aussi dans d'autres plans. Ça, je le vois quand j'amène les gens à aller rencontrer leur âme et à aller rencontrer les guides. Alors, souvent, c'est les guides égyptiens pour les contraintes d'incarnation. Et, et vraiment, c'est passionnant parce que ça donne des informations là où au moment où on en avait besoin, euh, bah, la personne, elle vient et c'est qu'elle est, est prête à accueillir ces informations. C'est ça en fait. Je dis toujours ça vient quand on est prêt. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Je, je, je comprends, j'entends ce que, ce que tu dis, mais euh, parfois on, on a du mal à capter toutes ces informations. Mmh. On a du mal à se rendre compte, mmh. à prendre conscience. De, comme tu disais, euh, des épreuves, ce sont des tremplins en fait, des portes ouvertes vers euh, euh, ce meilleur de nous, enfin en tout cas des versions qui sont euh, plus euh, plus adaptées. Mmh. <rire> Je <trouve rire> pas d'autres mots là. Mais mais mais c'est le travail de, enfin c'est le travail. C'est c'est une rencontre avec nous-mêmes. C'est tout ça, c'est. On le vit sur toute une vie. Euh... Ça ne se passe pas en une seconde, on aimerait bien, mais... Tu sais, moi ça fait 25 ans que je fais un travail sur quoi Moi, moi j'aime pas le mot travail parce que ça veut dire euh, ça veut dire torture. Euh, et, et en fait, c'est la, la curiosité de découvrir qui je suis, euh, qui sont les autres, et, et comment on peut se relier et, et s'entraider, euh, être de plus en plus libre en autonomie. Et, et c'est ça, en fait, c'est passer un cap. Euh, et bien souvent, c'est par des épreuves divorce, décès, etc. Euh, et et c'est je passe un cap à un autre niveau euh, parce que j'en grandis en fait. Et donc par ce processus d'adaptation tout le temps, de remise en cause cyclique hein, qui appartient bien plus souvent aux féminins, il y a plus de femmes hein, qui viennent me voir, et eh bien je vais apprendre de moi, je vais apprendre des autres et, et, et je vais avancer en fait. Je ne ouais, sais pas si ça répond à ce que tu dis, hein, mais... <rire> Non, ça, oui, oui, ça, ça, ça apporte d'autres éléments, d'autres angles de vue, si je veux dire ça comme oui, ça. Oui, l'exemple oui, oui. par exemple, là, voilà, vous êtes dans une pièce, il fait noir, il y a un interrupteur et il y a une ampoule, donc vous avez le choix soit d'aller allumer l'interrupteur ou bien de rester dans le noir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, d'explorer une autre pièce et, et de sortir d'une peur de, de s'éclairer plus encore, quoi. C'est ça, non hein L'éveil, <rire> oui, c'est oui. ça, c'est je, je m'éclaire de qui je suis et, et j'apprends de plus en plus sur moi, je, je me dévoile euh, et cette réalité, alors laquelle est la réalité, l'illusion en fait Quelque part, une pensée, c'est une réalité et en même temps, c'est une illusion. Elle est une réalité à partir du moment où la personne sait qu'elle a telle pensée. Elle est une illusion à partir du moment où c'est pas identifié. Donc, euh, mmh. sur ce plan-ci, ça peut paraître une réalité, mais ça dépend à quel niveau on se place, en fait. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair hein, ce que je dis, mais... <rire> Pour, pour moi oui alors euh, chacun chacune n'hésitez pas vraiment à réagir à dire, à dire si vous êtes OK à, à poser des questions à, à nous partager vos vos ressentis vos vécus tout ça ça, ça va enrichir euh, enrichir le débat et c'est vraiment euh, ça, ça en ah, devient encore plus intéressant parce que les expériences des uns et des autres vont résonner chez les uns et chez les autres et puis euh, les mémoires que que que, que je porte et eh bien ça va peut-être euh, euh, éclairer <rire> provoquer des prises de conscience euh, chez quelqu'un d'autre donc euh, tu, tu parlais de un tu parlais de euh, d'unité enfin en tout cas à travers tes mots tout à l'heure donc euh, tout ça c'est euh, c'est un enrichissement euh, quoi qu'il en soit il euh, y avait une question qui me venait et du coup euh, oui, on... <rire> c'est parti <rire> c'est parti <rire> Et oui. <rire> voilà, au plus même, si l'environnement est un marasme entre guillemets, euh, au plus je, je cultiverai ce, cet espace à l'intérieur de moi d'ouverture du cœur, de, de bien-être, de bonheur. Je pense à Eti Ilezoum qui a aussi écrit. Euh, euh, des, des textes merveilleux en fait alors qu'elle était dans un camp de juif en fait elle elle était dans la foi dans la grâce de ressentir cette vibration de vie en fait et au plus je le vivrai à l'intérieur de moi au plus je, je ne pourrai que le transmettre à l'extérieur donc euh, c'est je suis responsable de ma, ma vibration de l'état dans lequel je suis de mes pensées qui ont des influences sur mes émotions et sur mes comportements et donc au plus je serai dans ce discernement déjà de mes pensées, les identifier, et eh bien au plus je pourrais euh, faire en sorte d'épurer et de, de mettre un sens interdit à toutes les pensées négatives hein, qui ne me conviennent pas, et, et au plus j'irai grandissante vers l'amour de moi et donc vers l'amour des autres, quoi, puisque tout est miroir aussi. Hein. Mmh. Tout ça, ça demande une, une, une grande acceptation, une grande euh, ouverture de cœur et de conscience sur euh, la réalité de qui on est, finalement. Le, on parlait tout à l'heure du côté humain, l'ADN humain, l'ADN divin, mais c'est vraiment d'accepter tout ça. Oui, ouais, comme on accueille... Euh tout ce qu'il y a sur la terre, comme on accueille un champ avec les plantes sauvages, hein. il y en a beaucoup qui disent que ce sont des mauvaises herbes, non, c'est des plantes sauvages, qui sont bien d'ailleurs plus robustes souvent que les autres, et donc j'accueille un champ avec, avec différentes plantes, différentes fleurs, etc. C'est ça en fait, et comme les humains. Donc, et c'est pas du bisounours, hein, c'est au plus je vais me renforcer dans cette force de vie, dans ce positif, dans ce positionnement intérieur. Et bien, au plus, euh, ça va se filtrer à l'extérieur de moi aussi. Et donc, ça nécessite aussi des temps de silence, des temps de recueillement, des temps d'ermitage pour euh, pour écouter sa petite voix intérieure, pour se relier à son âme, se relier aux guides, hein, aux présences qui sont là. Je crois moi, au plus ça avance, au plus euh, ben, je, je vois les présences, j'entends les guides, je ressens en fait. Et, et du coup, euh, ben, j'invite les personnes par exemple à placer leurs mains devant elles, parce que je sais que les guides vont placer leurs mains euh, de manière subtile euh, dans leurs mains en fait. Et, et c'est beau en fait, parce que ça, ça donne aussi une autre dimension euh, que celle du corps physique. Et, et comme le corps physique est l'extrémité de toutes les autres enveloppes énergétiques, eh bien, euh, au plus je vais purifier ces enveloppes énergétiques, au plus je me sentirai bien dans mon corps et d'ailleurs je te parlais tout à l'heure de détox hein, que je suis en train de jeûner et vraiment moi ça me fait un bien énorme sachant que ça vient clarifier mes pensées et, et donc je clarifie mes cellules je clarifie mes émotions et je me sens vraiment en, en unité intérieure et je dépasse plein de peurs encore plus profondes en fait parce que bien souvent c'est bah, la peur de mourir <rire> et aussi la peur de se mettre en vie et, et donc là ça se pose à l'intérieur de moi et et du coup, c'est tout un rayonnement qui est là, que les gens ressentent aussi, euh, par, par cette présence qui est là, qui va au-delà de mon corps physique, mais qui a pour extrémité euh, ouais, extrémité dans, dans le corps physique de, de cette purification, cette détoxination, en fait. Et ça fait vraiment un, un bien énorme, quoi. <rire> ah, je ne t'entends plus. Je vais ah, voilà, le micro. Oui <rire> Alors, j'allais te demander si, si c'est ok, si, euh, bah, si on a, on a ces peurs-là qui nous tenaille, qui nous, tenaillent, qui nous tiraillent, et qui, qui nous, qui, qui nous, qui, qui nous bloque finalement, et qu'on on, on en a conscience, on se rend compte que, mais, euh, mm. mais on se sent pas prêt, vraiment, est-ce que c'est ok si on reste dans ce, ce comment dire, avec ce voile de l'ignorance, avec ce voile d'illusion, est-ce que c'est ok Parce que parfois on, parfois, on se met en mode guerrier, et puis on y va, on, on va progresser, etc. Et puis parfois, on sent que c'est un peu trop, quoi. C'est comme la respiration. Une fois, je me place dans l'inspiration, je me recueille, je prends du temps avec moi-même, à ma postrophie, à IME, euh, IME et, et à un autre moment, je vais expirer qui je suis, je serai plus dans mon principe masculin, dans l'actif, et là, je décide d'y aller. Chaque rythme est, est à respecter. Nous sommes deux, nous avons deux rythmes de respiration différents. Euh, toutes les personnes qui sont ici présentes, elles ont leur propre rythme de, de respiration aussi. Et donc, chaque, euh, chaque moment de vie est une respiration et chaque moment de vie pour moi est un, un moment matriciel hein, euh, vers lequel progressivement on sort parce qu'on passe de matrice en matrice comme de, de, de lieu en lieu, de vie en vie, euh, de pas à pas sur la terre et, et de corps en corps euh, avec cette âme qui choisit de s'incarner, qui choisit ses parents etc. Et donc euh, euh, on va de plus en plus en fait vers euh, vers cette amélioration, cet accomplissement de nous, et, et dépasser ces peurs de plus en plus profondes. Ben oui, soit c'est la peur, soit c'est l'amour. C'est ça, c'est explorer ces champs de conscience qui, qui nous font grandir. Enfin, moi, je suis de plus en plus émerveillée par rapport à tout ça. Donc euh, Après, c'est accepter les gens qui ne sont pas du tout dedans, et qui, qui n'ont pas cette conscience-là et qui n'ont pas envie. Donc, euh, voilà, ça leur appartient. <rire> Oui, la vie, la vie c'est rempli de nuances, de, de, de, de, de palettes de couleurs, etc. etc. Ouais, mmh. Effectivement. Ah, mais, regarde mon flyer, il est, il est comme ça, tu vois. Il est très coloré. Tu parles de palettes de couleurs, et c'est un tour de sol, donc il se tourne vers le soleil. <rire> mmh, oui. Voilà. Une plante héliotrope, exactement. Oui. <rire> Alors, un personnage de Sandrine. Bonsoir Sandrine et merci. Alors, quand on est prêt, ma résistance, blessure d'abandon, plus non-reconnaissance du père au bout de 58 ans, séparation nécessaire là. Toute une vie. Trois oh. hommes dans ma vie, archétype parfait de mon père. <rire> Voilà, donc sa question c'est quoi exactement alors <rire> C'est vraiment un partage, partage les hein. du cœur oui, que j'avais euh, envie de, de, de partager avec, avec tout le monde et puis avec toi aussi Marie-Pierre, mm -hmm. parce que peut-être que tu voudras rebondir sur ces blessures d'abandon euh, ces, ces non-reconnaissances en début, en introduction je parlais de, de, de, de, du fait de ne pas être reconnu, pas être aimé etc. etc. Peut-être oh. euh, que, voilà, que tu as... Euh, ouais. hein. Quel que soit euh, ce à quoi les parents ont pensé, quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, il peut y avoir un, un non-désir d'enfant. Eh bien, c'est important de se relier à l'âme. Au niveau terrestre, c'est la personnalité, personnalité. Et donc, euh, c'est relié à à tous les schémas euh, généalogiques, etc., en se reliant à l'âme, c'est vraiment se placer en tant qu'œil d'orus, en se disant mais mon âme elle a choisi ce ventre, cette matrice, elle a choisi ce père, et justement grâce à ce qu'il va me faire vivre, et eh bien je vais pouvoir euh, sortir, travailler cette blessure d'abandon parce que j'ai peut-être choisi ses parents et ce père là pour me libérer de cette blessure d'abandon. Et c'est ça qui est important de comprendre, les deux niveaux de vécu, de perception, de compréhension et d'identification. C'est-à-dire que je peux être dans victime, persécuteur, softer si je me place au niveau de ma personnalité, au niveau terrestre. Si je me place plus au niveau céleste, eh c'est mon âme qui choisit toujours pour me permettre de m'accomplir, d'évoluer et de me réaliser. Et donc d'être de plus en plus dans l'amour à moi-même. C'est ça, et c'est important, c'est essentiel en fait. J'ai fait, euh, laissé sur YouTube, je crois, sur ma chaîne YouTube, euh, j'avais fait une conférence sur la différence entre l'âme et la personnalité. Donc vous pouvez y aller voir si vous voulez, hein, mais c'est essentiel de le savoir. Et donc c'est faire la reliance entre les plans célestes et les plans terrestres. Mmh. Mmh. C'est le choix d'incarnation, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui c'est euh... vraiment... Excuse-moi, je, je, je te coupe. Euh... Non, non, Vas-y. <rire> C'est vraiment se relier, euh, comme tu dis, c'est un vrai travail de, de réconciliation entre cette partie humaine et cette partie euh, divine de soi avec notre âme euh, finalement. Oui, ce n'est pas la vie dans la dualité, dans la complémentarité. On est tous complémentaires les uns les autres. Si on lit ça en séparation, eh bien on est en dualité et donc on va reprocher à l'autre. Non, c'est l'autre qui va nous permettre, l'autre personne face à nous, en miroir, va nous permettre d'aller vers cette blessure. Et tant que je n'aurai pas résolu sur eh bien je vais faire en sorte de me faire abandonner. Et bien souvent, c'est ça. Donc ce sont les repères, en fait. D'ailleurs, c'est le père. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc, c'est le, le voir d'un autre point de vue, euh, un peu comme un phare dans la nuit qui vient éclairer les bateaux. Et, et donc, je vais, euh, je vais plus anticiper euh, ce qui, ce qui m'est placé dans mes expériences de vie, ça peut être une personne, un lieu, etc. Et, et donc je ne vais plus subir tout ça, je vais, je vais le faire vivre différemment euh, en me plaçant au niveau de mon âme. Qu'est-ce que mon âme vient me faire comprendre de ce que je vis avec cette personne euh, Quel est mon choix Est-ce que vraiment c'est mon choix ou pas C'est pareil par rapport au libre-arbitre, est-ce qu'on a vraiment un libre-arbitre ou pas Moi je pense qu'on en a, mais un petit pourcentage, tout le reste ça nous est programmé c'est programmé par rapport au choix d'incarnation. Ça, je le vois quand j'amène les gens à aller visiter leur contrat d'incarnation. c'est pour ça que c'est important de le faire, d'aller voir, en fait. C'est ça, cet éveil, cet éveil à soi, éveil aux autres. Euh, c'est recevoir ces informations euh, tout en cherchant la vérité à l'intérieur de nous et, et recueillir, recueillir tout ça et, et en faire des alliés et non plus euh, des, des ennemis d'ailleurs dans mon jeu de cartes une carte c'est ami ou ennemi et en fait est-ce que c'est ton ami qui t'a fait le plus avancer ou est-ce que c'est ton ennemi mmh. c'est ça mmh. très intéressant oui c'est ça mmh. C'est vraiment nous éveiller à une nouvelle conscience à, à ouvrir la porte vers, vers les, la connaissance une connaissance innée euh, qui se trouve en nous et, et laisser libre cours à, cette, euh, à notre être int à, intérieur à notre... Euh, notre nature véritable, en somme. Ouais. élargir notre conscience, hein, pour, euh, pour libérer l'inconscient. Alors, Marie-Pierre, tu nous proposes d'aller de, de, beaucoup plus loin et, et de vivre avec toi euh, des ateliers. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu voudrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, je vais proposer trois ateliers. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel, le, le karmique, le généalogique et le prénatal. Donc, euh, l'important, euh, c'est d'aller... Euh identifier l'origine d'une difficulté de vie. Je parle du karmique, par exemple, si j'ai des vœux de pauvreté, de chasteté, etc., mais, euh, allez voir au niveau de ces vœux quand est-ce qu'ils ont été placés pour s'en libérer. Euh, je vous ai donné quelques exemples tout, tout à l'heure du karmique, c'est vraiment aller euh, libérer, identifier, libérer, reprogrammer, euh, des mémoires qui sont en dont on n'a pas forcément conscience mais par ces schémas qui se répètent tout le temps et eh bien d'aller libérer et nous rendre libres en fait de, de ce, qui se, ce qui était formaté à l'intérieur de nous. Euh, la même chose au niveau généalogique parce que ben, c'est pareil, hein, au niveau généalogique il y a tous ces ventres, hein, toutes ces portées, bien souvent c'est par rapport au féminin aussi. Euh, toutes ces casseroles, hein, c'est pas pour rien qu'on met des casseroles derrière les voitures des mariés. <rire> Donc euh, c'est vraiment aller euh, aussi libérer, reprogrammer, etc. Cette fidélité hein, généalogique qui est d'abord invisible, mais qui se rend visible à partir du moment où on va voir euh, toutes ces casseroles <rire> dans notre sens aussi, hein, dans le sens de réactiver des dons, que ce soit karmique, généalogique aussi. Hein. Vous voyez ce qui se passe là ?« euh, ouais, Je coupe le feu », par exemple, etc. Donc, euh, c'est des dons qui ont été retrouvés d'anciennes vies et, et darrière grands-parents. Euh, et aussi au niveau prénatal par rapport à la matrice qui, qui nous a formaté, hein, tout le monde est passé par là donc pour aller déplacer la conscience à l'extérieur du ventre, aller voir ce qui s'est passé, à quoi pensait la maman euh, qu'est-ce qu'elle amène au niveau de son regard, est-ce qu'elle est heureuse ou pas, est-ce qu'elle se sent seule est ce qui fait que ça induit dans le futur une personne qui va se sentir seule si le père n'était pas là par exemple, il y a plein plein d'exemples à donner euh, de, de, pour vous aider en fait, à vous remettre en vie, c'est comme des recettes, hein. euh, en posant vraiment des intentions euh, précises. Euh, moi, souvent, je fais poser trois intentions par atelier pour avoir le maximum de réponses. Donc, j'ai vraiment focussé sur karmique, généalogique et prénatal Pour mmh. nous déprogrammer. Et puis voilà, sachant que tout est enregistré, donc euh, je conseille aussi aux gens de revivre à chaque fois pendant 21 jours, parce qu'en général il faut 21 jours pour que ça traverse différentes couches du cerveau, euh, pour aller vraiment dans notre ADN. Et donc je fais beaucoup aussi appel au, au guides de lumière, euh, aux âmes. J'ai compris aussi que mon âme allait chercher les autres âmes hein, dans d'autres plans, pour les aider en fait à, à retrouver une nouvelle vibration. Et donc... Euh, se réimplémenter, réimplémenter de, aussi au niveau aurique, euh, de nouvelles couleurs. Euh, mais tout se fait au présent, en fait. Donc, euh, ce que j'aime, c'est de jamais faire la même chose, parce que c'est tout le temps en lien, euh, de manière précise, avec les âmes qui viennent, qui sont tout le temps différentes, en fait. Et, et, et du coup, j'ai compris qu'en fait, j'entends et je, je ressens les âmes. Alors je vais donner quelque chose de plus précis, depuis un an et demi je fais des dessins actifs de l'âme, c'est-à-dire que les personnes viennent vers moi, ils ne me donnent que leur prénom et leur date de naissance, et en fait je me mets à dessiner, euh, et ça vient réveiller et révéler chez chaque personne, euh, ça peut être des mémoires de vie, ça peut être ce qu'elle a à faire dans cette vie-ci, euh, et en fait au fur et à mesure que le temps passe et que je fais ces dessins actifs de l'âme, eh bien ça vient agir sur l'aura et aussi sur le physique de la personne. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais de guérison physique, c'est enfin, voilà, très surprenant, mais c'est comme ça. Et, et donc, j'agis comme ça, euh, et bien souvent, ce n'est pas moi qui parle, hein. c'est mon âme ou c'est les guides de la personne. Donc, je sais qu'à chaque fois, euh, je m'adapte, euh, c'est du sur-mesure en fait, euh, en lien avec les personnes qui, qui sont présentes. Mmh. J'ai un atelier. Hein. Je n'ai pas, pas compris. J'ai animé de très nombreux ateliers, oui. et c'est ce qui me passionne. Hein. Donc, euh, les ateliers aussi sur la remontée du Nil, la remontée du Nil, c'est la, la remontée de tous les chakras. Donc, à chaque fois, c'est aller voir dans les temples. Hein. Euh, je suis allée physiquement dans cette vie-ci, enfin, retourner hein, euh, en Égypte. Et donc, euh, en méditation, on va aller revisiter ré, en fait ces temples qui correspondent à chacun des chakras et pour revenir purifier aussi. Euh, bah, le, le tube pranique, donc euh, le long de la colonne vertébrale. Mmh, c'est un beau programme qui nous attend. <rire> ah oui, oui. C'est très complet, hein, mais ça ne peut pas être complexe, en même temps c'est très simple. C'est très simple, c'est retrouver notre pureté originelle. Mmh. Et au plus chaque personne retrouve sa pureté originelle, au plus elle va s'émerveiller de qui elle est, de, de ce qui l'entoure, même si voilà, tout autour il y a entre guillemets la guerre, etc. Et bien souvent c'est aussi des guerres de cours d'école en fait. Hein. Donc euh, non, c'est retrouver cette noblesse, cette souveraineté intérieure et, et être fier de soi, être fier de, de qui l'on est, avoir de la valeur à soi. Et, et quand j'ai de la valeur à moi-même, je donne de la valeur à l'autre. Donc euh, c'est important, de, ça commence par soi quoi. <rire> Alors Sandrine qui réagit et qui nous dit j'adore ce sujet eh bien merci beaucoup Sandrine pour, pour ton retour ça nous fait chaud au cœur et merci pour vraiment ce pour ton intérêt, l'intérêt que tu portes à, à, à Marie-Pierre et pour ce qu'elle propose. Euh, je, je suis moi-même convaincue qu'il qu faut passer par, par ces étapes d'acceptation, d'accueil, d'ouverture, de, de, de, euh, de nettoyage, de reprogrammation pour, euh, pour incarner, exprimer, rayonner mmh. réellement euh, qui nous sommes. Et, euh, une fois que ça peut être ardu hein, comme, comme chemin, mais comme tu le disais, ce sont des, les, les, nos âmes ont on, on choisi on ces choisit contrats et, euh, et une fois qu'on en a conscience, ça, même si c'est très très dur parfois, ça allège quand même. Hein. Ça oui. permet de, allez, de faire le petit pas suivant qui permet de... Oui voilà, puis c'est qu'est-ce que cette âme a à m'enseigner de moi et d'elle en fait qu'est-ce que cet endroit a m'enseigné de moi et, et, et de cet endroit, enfin c'est ça en fait c'est le vivre différemment à la lumière de, de l'âme qui, qui a choisi cette incarnation euh, qui a choisi les rencontres etc donc euh, moi c'est ce qui m'anime depuis 25 ans c'est ce qui m'anime dans les conférences dans les ateliers, dans les rendez-vous enfin, euh, je, je me dis mais j'ai vraiment de la chance quoi, alors je ne suis pas illuminée, je suis éclairée <rire> Ah bien souvent, les gens dit, mais oui, c'est quoi tout ça ?»« Bah oui, mais c'est là, quoi !» C'est de se dire qu'on a un formidable allié avec nous, qui est là toute notre vie, euh, durant en tout cas ici, sur cette incarnation, euh, sur cette terre, mais c'est juste euh, merveilleux. Donc on a envie euh, de se détendre un petit peu et de le laisser prendre les rênes, si je puis dire ça oui, comme ça. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment retrouver notre souveraineté. Hein. Mmh. <rire> elle a beaucoup de choses à dire, Sandrine, c'est bien. <rire> Alors, elle nous partage les outils sont là, progressons tous. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à écrire ou... <rire> Oui, Mais écoute, non. on va les laisser. Ah, euh... Bonjour, Bonjour, oh oh. Sabrine. Va... Oui, bonsoir bonsoir Séverine, bienvenue. On va les laisser euh, s'exprimer euh, tranquillement. En attendant, on va continuer à, à échanger. Le sujet est tellement vaste. Et puis c'est tellement, comment dire. Euh... <rire> c'est euh, je trouve plus mes mots. Pas... On va laisser... En fait, c'est ça c'est C'est ne plus se laisser ternir par l'extérieur. Et donc, euh, c'est se relier à toutes ces couleurs de la vie, hein, toutes, les couleurs, toutes les couleurs des chakras, et euh, ouais. se laisser imprégner, intégrer tout ça. Donc, se surprendre de qui l'on est, se surprendre d'apprendre et de recevoir ces enseignements en se disant « mais moi je ne sais rien en fait ». Et au fur et à mesure du temps qui passe, euh, eh bien... C'est oui, apprendre de soi, monter en vibration et, et ressentir que quand tout vibre, bah c'est la vraie vie quelque part. C'est cette énergie vitale qui, qui traverse toutes les cellules et, et, et qui fait qu'on se sent bien, quel que soit où on soit, quel que soit avec qui l'on est. Euh, oui, c'est de plus en plus vivre dans, dans cet espace-temps-là qui, qui est en même temps intemporel, donc se, se relier à, à une autre, une autre forme d'espace-temps. Même si on est ici dans cette matrice terrestre, hein, euh, c'est savoir qu'il y a la possibilité d'en sortir, d'y revenir avec une autre conscience et donc avec... Euh, euh, je vais peut-être parler des voyages astro, hein, mais revenir avec des enseignements et, et les transmettre ici, et, et ça c'est beau. <rire> et, et comment euh, être en dehors de la matrice, euh, comment dire terrestre, hein, toutes ces lourdeurs, etc., bon. et être bien incarné? Alors, c'est en lien avec ce qui s'est passé dans le ventre. Tu vois, le bébé, quand je refais vivre ces moments-là, eh bien, on déplace la conscience du bébé en créant une porte de lumière sur la paroi du ventre pour déplacer sa conscience à l'extérieur. Mais c'est un peu pareil à une autre échelle, parce que bien évidemment, on est adulte. Euh, donc, c'est de plus en plus euh, ouvrir de nouvelles portes. Donc, euh, c'est accueillir le nouveau, c'est déchirer. Alors, ça peut se présenter sous différentes formes, hein. Moi, souvent, j'utilise les arcs-en-ciel ou les portes ou, ou les vortex pour euh, permettre à la personne de déplacer sa conscience euh, en s'éloignant de la Terre pour, euh, pour accueillir d'autres informations, d'autres euh, champs, ouais, se relier à ce champ de conscience unitaire et dans les annales akashiques. Et, et c'est intéressant parce que c'est les personnes qui vont... Moi, je les accompagne, donc même si je vois, je ressens ou j'entends, je ne veux pas influencer parce que je peux dire ce que je veux. Euh, et du coup ça ouvre des portes pour la personne qui ira beaucoup plus facilement tout en étant dans une protection hein. mmh. euh, mais c'est ça qui m'intéresse et faire en sorte que les personnes ne dépendent pas de moi après pour le, faire, pour le refaire mmh. euh, et du coup c'est très intègre et oui tout en étant dans, dans cette protection avec les guides de lumière etc euh, voilà c'est c'est cheminer ensemble euh, tout en étant euh, individuellement présente ou présent euh, dans cette même quête du Graal en fait, cette même recherche et avoir les réponses euh, à des questions qu'on se pose. Tout simplement, ça se pose en fait et, et du coup euh, comme c'est la personne qui va, c'est pour moi c'est plus explorateur <rire> euh, pour la personne et donc pour moi c'est plus juste en fait c'est redevenir acteur voilà. de, de son incarnation responsable de sa vie etc mmh. cette possibilité d'être autonome et puis de garder comme tu disais son intégrité énergétique c'est oui c'est à mon sens euh, euh, des clés des clés d'évolution oui puis pour moi on est tous médium. médium c'est l'intermédiaire entre le haut et le bas et donc la médiumnité s'accroît euh, s'amplifie euh, au fur et à mesure justement que l'on se libère de nos propres blocages. Et donc, comme on purifie à la fois l'aurore, les cellules, le type pranique, eh bien, on a accès de plus en plus à cette, euh, à cette médiumnité et donc euh, à recevoir des messages, à voir, à entendre les guides, à voir son âme, etc. Donc, euh, on est tous amenés quelque part à, à vivre ça de, de plus en plus intensément, surtout que les vibrations de la Terre euh, euh, montent et on va vers le Soleil. Donc euh, de plus en plus on va se solariser et on va accueillir cette médiumnité intérieure. Et, et bien souvent, je ne sais pas trop tu dois le remarquer aussi. Par exemple, je pense à quelqu'un, cette personne appelle, ou euh, voilà, c'est un, un détail, mais il y a plein, plein d'autres expériences comme ça qui sont vécues. Oui. Oh, « Ah ben oui, tiens, euh, je savais qu'il euh, allait se passer ça pour euh, cette personne, où je me relie à elle, je sens qu'elle n'est pas bien, donc je l'appelle. » ou C'est ça en fait. C'est des reliances qui sont de plus en plus subtiles, de toute façon les guides de l'autre côté ne parlent pas physiquement. Et c'est vrai que c'est en silence où ça se passe de plus en plus, où on peut capter de plus en plus euh, cette petite voix intérieure. Et, et c'est ça, c'est être en effervescence de, de ce « plus, plus, plus euh, » qui nous amène... Euh, en dehors de la matrice tout en y étant, donc ça n'est pas la subir cette matrice, au contraire, c'est la nourrir euh, de, de notre feu intérieur, de, de ce solaire et de, de cette pureté. Mmh. Oui, oui, oui ouais. je, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a plein d'expériences qu'on vit, dont on a... Ça nous paraît tellement naturel qu'on ne, ne fait même plus, on y fait même plus attention. Mmh. Et moi, je m'amuse très souvent avec mon compagnon. Alors, il pense, il pense, et je capte ses pensées et je l'exprime verbalement. Alors, mmh. on s'amuse comme ça. Ah, mais je viens de penser ça. Ah, mais oui, mais je l'ai dit. Et... <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est intéressant. Hein. Ça me fait penser à la belle verte là, quand il, il s'amusait euh, avant d'atterrir sur Terre, la colline Cerro euh, qui font des exercices de télépathie, etc. Ouais, c'est passionnant en fait. Hein. Et ce n'est pas de ne pas être sur terre, bien au contraire. Puisque c'est réussir à ressentir à l'intérieur de son corps. Et donc c'est ressentir si l'autre se sent bien dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Donc ce n'est pas du tout être, euh, euh, pas avoir les pieds sur terre. Au contraire, parce que c'est apprendre à respirer, à prendre, prendre conscience de son corps. Identifier ses pensées, libérer son mental menteur. Donc, moi je dis souvent, le mental, ben, c'est comme un perroquet, il est sur votre épaule et dites-lui, mais il répète toujours la même chose, dites-lui, ben, va dormir, maintenant c'est moi qui dirige ma vie. <rire> donc, euh, va faire un peu de dodo là. Et, et donc, euh, me mettre en silence. Euh, donc, c'est vraiment euh, c'est terrestre en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire alors que non. C'est pas être, ne euh, pas avoir les pieds sur terre. Mmh, mmh. oui, c'est dans, dans tes alors. mots là tout de suite il y a eu un bel ancrage hein. moi c'est le mot qui m'est oui. venu en t'écoutant mmh. oui parce que c'est recueillir des, des informations dont on n'a pas forcément la vérité familiale parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille etc donc c'est aller en recherche de ben, c'est quoi la vérité qu'est-ce que j'ai pu vivre etc après ça peut euh, bien souvent euh, se confirmer en posant des questions au niveau de la famille, etc. Ben tiens, il y a eu ça qui s'est passé, etc. Euh, et ça, c'est intéressant, en fait. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de jugement familial, ben, voilà, c'est que nous nourrissions pour soi, pour notre âme et, et pour notre évolution et pour faire évoluer toute la famille aussi. Hmm. <rire> Alors, Monique, dans le chat, faut-il commencer le travail, entre guillemets, par celui de l'enfant intérieur blessé ou par le transgénérationnel ou karmique, si ces notions nous sont familières. Ah, alors pour moi, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai confiance en mon âme. J'ai confiance aux âmes qui viennent me voir et qui sont présentes. Et donc, euh, c'est vraiment, je pose l'intention à mon âme d'aller à l'origine la plus lointaine de ce qui me fait résistance aujourd'hui, de ce qui me pose problème, de ce qui, ce qui m'empêche d'avancer, de, de telles difficultés physiques, émotionnelles, etc. Donc, je pose l'intention d'aller à l'origine la plus lointaine. Donc, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la vie intra-utérine, ça peut être la généalogie ou le karmique. Voilà. Okay. Ça se fait naturellement. Hmm. Ça Ça va va <rire> À ce moment-là, moment il, faut, faut, enfin, il faut, entre guillemets, bien sûr, euh, devenir réellement observateur de, de, de son quotidien, de, de, de chaque détail qu'il qu va y avoir, de chaque personne qu'on va croiser, des, des situations, des environnements. Enfin, tout, moi, tout me parle. C'est euh... à des... un notre sens à sa vie. C'est-à-dire que le, le sens donné viendra de notre essence notre essence d'être, pour faire et pour avoir. Donc, euh, à partir du moment où la personne pose la question, elle aura la réponse. Donc, quelle que soit la mémoire de vie, euh, elle est présente. Et, et l'important, c'est d'avoir l'information, d'avoir la réponse. <rire> Je ne sais pas si ça t'éclaire par rapport à, à ce que tu as dit, mais... Après, si on veut, on peut... Il y a des personnes qui se prennent la tête, etc. Enfin, euh, c'est simplement accueillir. Accueillir au présent. Ce qui se présente, euh, et c'est tout le temps, tout le temps en lien avec notre évolution. Donc, tu vois, comme quand je fais un tableau, ben, au départ, il est blanc, je ne sais pas du tout ce que je vais représenter, en fait. Et donc, un jour, je me suis mise à peindre sans savoir ce que j'allais faire. <rire> et donc, j'accueille ben, les tissus, les couleurs... Le, euh, en fait, c'est vraiment être en silence intérieur, en repos, et, et j'accueille ce qui se ce qui dessine, ce qui se peint, comme les dessins actifs de l'âme, c'est pareil. Je ne me pose pas de questions, en fait, et, et ça vient. Donc, euh, c'est aussi après avoir épuré tout un mental, où à un moment, oui, forcément, te, je me posais des questions. Euh, mais au moins, je m'en poserais, au plus, je pourrais me poser, poser sur ce coussin qui... Euh, qui va qui va m'accueillir et, et, et donc c'est être dans dans une zone de, de confort euh, parfois n'est pas très confortable cette zone de confort hein, quand on veut pas en sortir mais c'est vraiment être être centré et accueillir voilà c'est comme si on me montrait de plus en plus où on me dit ben voilà pose tel tel coup de pinceau tel tissu etc et je laisse faire donc euh, c'est vraiment, bah, j'accueille la vie comme elle se présente pour sortir de la survie et ne plus me mettre la pression, parce qu'il y a plein de pression à l'extérieur. Il vaut mieux ne pas être sous pression, même s'il y en a à l'extérieur. Qu'est-ce que ça m'amène de me mettre sous pression Autant être en sérénité. Et après, les gens le ressentent aussi à l'extérieur. Moi, je vois quand je fais des conférences ou autres, les gens ils ressentent comme une émanation, une présence qui est là et qui est nourrissante déjà en silence parce qu'il y a toute une émanation, un rayonnement, de, un, un champ vibratoire d'énergie tout autour de moi et qui est issu aussi de tous ces 25 ans d'activité, de, de pratique de respiration, de méditation. Donc euh, il y a comme une assise intérieure euh, qui peut être à la fois subtile et, et physique, hein, mais c'est aussi une assise émotionnelle. Et donc euh, ça ne peut qu'aider les gens à entrer en eux, il oh, y, y a un mantra qu'une amie m'avait dit, mais au centre de soi la force fait l'union et, et c'est tout à fait ça en fait au plus je serai à l'intérieur de moi et bien au plus je me renforcerai et au plus je pourrai aider l'autre à se placer à l'intérieur de lui ou d'elle pour se renforcer et, et être dans son siège intérieur dans son soutien mmh. <rire> Merci, merci Marie-Pierre <rire> Hein je et qu'en est-il des couples nouveaux alors c'est quoi les nouveaux couples pour, euh, pour elle Sandrine, <rire> ah, ah, si tu peux oui. vous éclairer <rire> alors, moi je parle de principe féminin et de principe masculin intérieur on est un couple intérieur et donc au plus je vais aller à la rencontre de mon principe féminin au plus je me relierai à la, la mère qui m'a mise au monde, aux anciennes vies quand j'étais femme, aux mères de la famille. Au plus euh, j'irai à la rencontre de mon principe masculin, et bien au plus je me relierai à mon père, au père de la famille généalogique, et aussi à toutes ces vies où j'étais homme. Et donc, le but de tout ça, c'est quoi C'est de s'harmoniser en, en huit, comme le 8 de l'infini, entre la partie euh, féminine que je, qui me caractérise et que, que je porte, et, euh, et mon principe masculin, ma partie masculine. Mmh. Ben oui, tout vient de nous et donc, même s'il y a des épreuves qui sont vécues à l'extérieur, si je vis avec un homme qui, qui me fait vivre des difficultés, etc., ben voilà, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça par rapport à l'aspect familial, par rapport à l'enfant intérieur, euh, par rapport à mes anciennes incarnations Qu'est-ce que je suis venue résoudre dans cette vie-ci euh, en retrouvant une âme euh, Ou est-ce que j'ai à me mettre en couple Est-ce que j'ai à terminer une relation qui s'est mal terminée dans une, dans une ancienne vie Est-ce que ça me réactive des peurs euh, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour m'en libérer est-ce que nous, nous sommes retrouvés pour créer ensemble un projet pour, pour, euh, oui, pour vivre ensemble c'est ça en fait Donc c'est qu'est-ce que j'en fais qui est important quel que soit ce qu'on vit euh, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur euh, c'est vraiment mais qu'est-ce que je fais de, de cette expérience euh, et c'est ça qui pour moi hein, j'ai pas la vérité hein, mais <rire> c'est ce que j'ai compris de, de tout ce que je pratique euh, « Qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui ?»« Ou qu'est-ce que je n'en fais pas »« mmh. Est-ce j'amène du levain ou pas ?» C'est ça, hein, comme la pâte. Hein. Notre corps, c'est un peu comme la pâte avec du levain. <rire> voilà, pour voir plus haut. Oui, c'est ça, voir plus haut, voir plus ouais. haut, voir plus grand. <rire> voilà, plus large. <rire> Merci infiniment. Alors, euh, on arrive, ça fait bientôt, enfin euh, un peu plus d'une du, heure qu'on qu'on échange euh, avec euh, avec nos auditeurs, avec toi également, Marie-Pierre. Merci mm -hmm. beaucoup pour pour pour ce beau moment qu'on a partagé. Est-ce que euh, donc on se retrouve très très prochainement pour vivre ces ateliers Moi, j'ai hâte. <rire> ça ouais. va être euh, intense. Sûr. Ouais. Intense, riche, passionnant, effectivement. Et euh, est-ce que tu, tu aimerais terminer par un, un mot de la fin Ah, alors ce qui me vient, c'est euh, « connais-toi toi-même hein. ». <rire> apostrophe IME. Ça me fait penser à une amie qui est allée en Grèce, et elle m'a ramené en fait les de, du temple de Delphes. Et on a vécu une séance de deux heures, mais qui était magnifique, parce qu'en fait j'ai revu des femmes qui étaient initiées dans ce temple, euh, dans d'anciennes vies, et c'était fabuleux. <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est euh, « va, euh, va vers toi euh, ». Il y a aussi un proverbe en Inde, hein. je suis allée plusieurs fois en Inde, dans cette vie-ci, comme si je retrouvais ma terre. J'entendais « Je reviens te chercher », de verbe écho quand j'ai posé le pied sur, sur cette terre. Et en fait, euh, c'est « Aum Tatsuamazi »,« Je suis toi, tu es moi ». Je pense que c'est ça, connais-toi toi-même, M apostrophe ME et co hein, se renaître à soi, des risettes, pour faire reset. <rire> et voilà, Yahum et Tatswamasi, je suis toi, tu es moi. Je pense que c'est deux clés importantes et essentielles. Tout ça euh, contenu dans la clé d'angle, parce que même mon logo, euh, je l'ai fait moi-même et j'ai mis un Z pour Origin Zen. Je l'ai mis ici. Voilà, ça c'est le dos de mes cartes. Ici, je sais pas si on voit, tu vois. Oui, oui. oui. Voilà, donc c'est la clé de vie avec le Z de Zen, origine à Zen pour rendre Zen nos origines. Mais je pense que la clé, mais essentielle, c'est voilà, c'est le ventre blanc pour nous purifier. Eh bien, magnifique. Merci infiniment pour tous ces partages. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences, euh, vos partages également, vos questions. Euh, à très vite pour vivre des ateliers tous ensemble. Merci beaucoup Sandrine. Et merci. À très, merci très belle merci soirée. vraiment. Euh, merci de votre accueil. De... De, de tes questions aussi, Sandrine. Ça fait plaisir parce qu'il y a, y a une interactivité, hein, donc euh, c'est beau. quoi oui. Merci. Et puis, oui, au plaisir de vous retrouver dans ces formidables ateliers. Vous verrez, vous aurez des réponses. C'est tout ce qui compte, en hein, fait. De vous sentir mieux, plus léger, plus légère et, et d'être en paix avec vous-même hein, et avec Absolument. les autres. <rire> Absolument. Merci, Merci infiniment, Marie-Pierre. Merci beaucoup. <rire> Très belle soirée à oui, tous. Oui, belle soirée. Vous Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. <rire> Au revoir.